C'est la deuxième fois que, que je participe à une journée de, de la TDI. Et outre le fait que je viens euh, de par ma longue amitié euh, avec Serge, euh, je viens aussi pour l'intérêt, et je retrouve euh, exactement, euh, si je devais trouver des mots-clés sur euh, ce que j'ai entendu depuis ce matin, euh, c'est à la fois de, de, beaucoup d'intensité, de, de contenu, euh, de chair, c'est h et beaucoup d'émotions et, et aussi beaucoup de, de, de fraîcheur. Alors, et, bon, Je ne sais pas si je vais exactement répondre à ta question, j'expliquerai après. D'autant que je ne l'ai pas posée. Posé, parce que, outre les questions d'évaluation, j'ai été longtemps directeur d'établissement dans le public et dans l'associatif. J'ai enseigné à l'université sur les questions de politique sociale et notamment sur les questions liées au vieillissement et, et, et au handicap. Euh, moi, j'ai noté quatre réflexions rapides sur ce que, ce que j'ai entendu. Euh, J'irai assez vite là-dessus. Euh, premièrement, c'est l'importance du, du regard et du, du regard réciproque. Euh, vous venez de, de le dire euh, très bien, c'est le fait, et le, le préfet également l'a indiqué, euh, c'est d'être capable d'inverser les, les choses euh, et d'aller sur le, le, les potentiels et non pas simplement sur les difficultés que, que les uns et les autres peuvent, peuvent rencontrer. Et de ce point de vue-là, le, le regard et la parole même euh, des personnes en situation de handicap est quelque chose qui, qui nous aide beaucoup et qu'il faut écouter euh, cette, euh, ces, ces paroles euh, dans leur diversité, dans leur force, parce que justement, euh, elles nous conduisent à réfléchir de façon différente comme pouvait le faire auparavant. Et réfléchir, et c'est ma deuxième remarque, sur la question notamment de, de l'autonomie. Je, je rejoins tout à fait mon collègue Laurent Barbe, et, et ce qui ressort, ce qui sourd un peu de, de tous les propos ici, c'est que l'autonomie c'est un construit. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Euh, L'enfant construit euh, son autonomie, euh, on l'a construit euh, dans des tas de, de représentations, parfois de, dans l'amour, parfois dans, dans le conflit, euh, parce qu'il y a des rencontres, parce qu'il y a des contextes de vie, parce qu'il y a des, des opportunités, et parce qu'aussi chacune et chacun euh, opère, opère des choix. Et euh, à la fois le, le, le respect de, de la personne et l'efficacité nécessitent de, de comprendre ce, ce système, de, de, de saisir euh, les, les histoires de vie et ce qui, ce qui les forge, euh, pour pouvoir mieux accompagner en quelque sorte. Euh, et ça a été dit d'ailleurs, euh, je crois par vous, c'est le Président de, de nous aussi, euh, dans votre film, de dire euh, « permettre à chacun euh, de faire sa vie ». C'est en fait ça euh, l'objectif et euh, qui nous conduit à, à des tâches d'accompagnement. Et, et notamment, euh, et c'est ma troisième remarque, euh, d'être capable de combiner à la fois euh, le fait qu'on travaille dans des règles collectives, forcément il y a des lois, il y a des règlements, il y a des dispositifs, il y a, il y a des financements, euh, et il faut s'adapter à, à cela, euh, tout en cherchant à, à, à, à s'adapter également à chacune des des situations singulières qui sont faites, et dont, vous avez dit, la prise de risque, qui pose aussi le problème de la posture des professionnels, qui, quel que soit le métier d'origine, aujourd'hui, on pourrait qualifier les fonctions que nous avons, enfin que vous avez tous, d'accompagnant, d'accompagnateur, de prendre la main de quelqu'un. C'est un peu ça le sens... Après, les formations initiales peuvent être, entendu, être diverses, mais je trouve que le mot d'accompagnant qualifie bien l'ensemble des fonctions que, que vous exercez. Et ce qui me paraît très important dans, dans vos travaux, soit dans les films ou dans les, les monographies, les, les anecdotes que vous avez rappelées, et même celles rappelées par, par votre préfet, c'est de capitaliser cette expérience. Qu'est-ce qui fonctionne Les difficultés, ce qui ne fonctionne pas, les facteurs de, de réussite et de faire montre d'humilité, de pragmatisme pour être capable de, de tâtonner. Et puis enfin, et je conclurai ce, ce propos là-dessus, je crois qu'il faut également, parce qu'on voit bien les questions qui sont, sont posées là aussi en filigrane dans les, les différents propos, il faut se donner les moyens d'agir aussi sur, sur, sur la société. Et je trouve que la présence de l'État, la présence du département, c'est-à-dire de collectivités dont, bien entendu, les compétences vont au-delà du champ social et portent des visions plus globales du vivre-ensemble, de vivre l'animation d'un territoire ou de l'animation d'une nation, nous conduisent à réfléchir, à sortir des questions d'autonomie du seul domaine dans lequel nous sommes aujourd'hui, et euh, interroger aussi les, les grandes fonctions qui font le euh, vivre ensemble, euh, que ce soit l'école, la formation, l'emploi, le logement, la ville, le village. Euh, et là ici on a un exemple, parce que le village de Péloutier, ça donne vraiment envie euh, euh, de venir. Euh, notamment euh, quand on vieillit, ça dit, c'est un, un petit coin un, intéressant. Et, mais c'est important d'autant plus que euh, depuis 2005, la notion de, de situation du handicap s'est considérablement élargie. Ça concerne des populations de plus en plus importantes. On est quand même sur plusieurs millions de personnes en France. Je crois qu'il faut prendre la dimension. Et on ne va pas faire du particulier pour 5 millions, 6 millions de personnes. Il faut bien à un moment donné que la société accepte de faire un travail sur elle-même et accepte d'ouvrir les portes. Ce n'est pas facile, mais c'est aussi une des fonctions que nous devons avoir. Voilà. Merci.